Bonjour à tous, c'est Kavi Biambou Junior. Donc j'espère que vous portez bien. Alors ça fait un peu de temps que je n'étais pas sur YouTube, voilà parce que il y avait des examens à passer. Voilà. Euh, merci encore pour ceux dont, les personnes donc qui ont toujours continué donc à regarder certaines vidéos, notamment les les nouveaux LP les, les nouveaux bacheliers, les étudiants. Alors aujourd'hui donc je fais cette vidéo, voilà parce qu'il y a voilà une technologie très importante à savoir. Donc, on ne va pas durer. Cette technologie, c'est le chat, le chat GPT. Donc, c'est une technologie, voilà, qui est donc euh, qui a été donc créée par OpenAI, qui est donc une entreprise technologique. Voilà, donc c'est un IA. Donc, ce chat là, c'est une intelligence artificielle. Donc, ça aidera vraiment des étudiants et même voilà des, des élèves, voilà ceux qui passent le bac, toutes sortes de personnes selon les catégories. Donc, cette application, cette intelligence artificielle-là, elle peut donc discuter avec vous et vous pouvez donc poser certaines questions. Voilà, vraiment, elle interagit comme un homme qui a des connaissances. Voilà. Euh, et elle peut vous aider donc dans les études, comme mentionné, elle peut vous aider à faire des calculs, elle peut vous aider donc à, à, à disserter certaines, sur certaines notions. Donc, vraiment, ce n'est pas comme Google Outils, il va chercher. Google est toujours important, mais avec cette intelligence artificielle, voilà, il y a plus ou moins une interaction dans les réponses. Donc, sans tarder, ici, aujourd'hui, je ne vais pas montrer, donc, euh, voilà, mon visage et tout le reste, non. Donc, je vais simplement vous montrer sur euh, la plateforme, voilà, comment aller donc, euh, sur la plateforme OpenEI, donc, qui est l'endroit où on échange. Donc, c'est un endroit où tu échanges avec un un IA virtuel, donc une intelligence artificielle virtuelle, et tu demandes, voilà, fais ceci, c'est dit. Et vous allez voir comment c'est très, très rapide, les interactions. Par exemple, ceux qui sont en, les élèves qui sont en B, les étudiants, voilà. Comment disserter ou comment prendre des, des, des réponses sur Internet. C'est beaucoup plus facile avec l'intelligence artificielle de IA. Donc, voilà, sans tarder, si vous allez même... Je vous mettrai le lien en description parce qu'il faut s'inscrire, pour ceux qui ont des ordinateurs, pour, donc... Être, avoir un compte IA et pouvoir discuter, avoir un robot avec qui discuter, faire des recherches. Donc, vous voyez ici, là, c'est sur la plateforme. Donc, sur ma plateforme, j'ai déjà créé mon compte IA. Donc, vous voyez ici OpenIA, c'est l'entreprise qui a créé cette technologie. Donc, vous voyez un exemple, je vais poser, par exemple, une question simple. Voilà. Tu écris, euh, tu poses une question et voilà, on te donne le résultat. Par exemple, je vais demander euh, euh, quel est le président, par exemple, des, le 16e président des États-Unis. Si je vais par exemple, euh, je pose la question ici. Euh, simplement, vous allez voir comment euh, cette, cette intelligence se répond facilement. Donc, ici, je m'inquiète le 16e président, 16e président des États-Unis, expressément. Et vous, voyez, vous verrez comment l'application la, euh, donnera simplement la réponse. OK. Après, vous, vous appuyez simplement sur soumettre. Vous voyez, en quelques clics, voilà, l'intelligence artificielle te répond. Voilà, Abraham Lincoln. Ça, ça ce n'est qu'une particularité de ce qu'elle peut faire. Okay elle peut faire bien plus encore. Donc, elle peut, faire des, des, elle peut donner des réponses beaucoup plus précises et beaucoup plus grandes. Et c'est vraiment ce qui est intéressant. Donc, je vais vous montrer. Là, je vais élargir le nombre de caractères qui peuvent être... Donc Je vais poser simplement... Je vais te demander simplement de disserter sur un sujet. Voilà. Disserte, disserte fait une dissertation. Fait... Je dis fais-moi une dissertation sur un sujet bien précis. Une dissertation sur le sujet la croissance. La croissance. Hein. ici, ça c'est pour les économies. Les économies je mets exprès croissance économique hein, et développement. Je mets ici croissance économique et développement. Et puis vous demandez les Disserter, voilà. Je vais soumettre ici. Elle va faire, elle va essayer de faire un développement et ensuite elle va essayer de donner quelques arguments, même si voilà, elle va pas vous donner tout, mais au moins l'intelligence artificielle comprend qu'il faut, il faut essayer de donner quelques réponses sur la croissance économique, le développement. Donc elle va essayer de donner tout ce qu'il faut. Voilà, elle peut vous donner, elle peut faire une dissertation complète, introduction, développement elle peut aussi vous donner voilà des arguments simplement. Donc vous voyez comment elle est en train de développer, donner des réponses. Elle est en train de filer un peu pour vous donner des arguments. Donc elle peut vous aider à faire des recherches, chercher des arguments, à fouiller un peu partout. Elle peut vous aider puisqu'elle même développe voilà, les concepts. Donc je n'ai encore rien fait jusqu'alors. C'est l'intelligence artificielle qui est en train de rédiger. Donc on voit que c'est très très important. Voilà, elle détache jusqu'à ce qu'il y ait un bon niveau voilà d'arguments qui peut vous aider à comprendre. Donc, en fin de compte, et elle conclut même, donc l'intelligence artificielle, il y a, vous êtes vraiment, voilà, à faire des recherches en tant qu'étudiant, vraiment, voilà. Je vous demande vraiment d'essayer, vous voyez tous ces arguments-là, c'est déjà assez. Voilà, c'est déjà vraiment assez, assez, assez d'informations très pertinentes si vous lisez bien. Il y a assez de cohérence. Donc, comme c'est juste pour vous montrer, voilà, je vais aussi, il y a aussi des formules. Par exemple, si vous demandez quelles sont les formules qu'il faut avoir, les formules, par exemple, calcul de maths financières. Je vais prendre, par exemple, des formules de maths financières. Do, do, Donne-moi les formules de maths financières. Voilà. Formule, je prends les formules de maths financières. De maths. De mathématiques. OK. Je vais mettre mathématiques financières, comme ça. Point. Et puis, vous mettez, vous allez voir les formules qu'elle va sortir. Donc, l'intelligence artificielle vous donne des formules. Voilà, on prend la, la capitalisation, formule de capitalisation, formule d'amortissement d'un prêt, formule de rendement annuel. Donc, on ouais, vous donne un peu tous les, euh, toutes les formules qu'il faut avoir. Et c'est vraiment très, très intéressant. Donc, ceux qui ont des ordinateurs, vous allez vous inscrire. Je laisse le lien d'inscription en bas à la description pour pouvoir vous inscrire avec les ordinateurs. Ceux qui ont des Android aussi, je crois que l'application la, est disponible. Donc, Chat GTP, l'application est disponible. Donc, vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Il y a vraiment infiniment. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez demander à, à l'intelligence artificielle et puis elle vous donnera, vous avez vu les formules qu'elle a données, voilà, elle peut vous donner des formules, triangle, formule, formule. je vais prendre par exemple propriété de Pythagore, c'est vraiment une, euh, une révolution assez atypique. Donc, propriété de Pythagore, par exemple, vous allez prendre par exemple pour les élèves de troisième propriété de Pythagore, je vais écrire donne-moi, voilà, donne-moi les propriétés, de Pythagore. Et puis, tu mets soumettre, c'est simple. Donc, on va s'arrêter par là, simplement pour vous montrer que voilà, euh, l'intelligence artificielle est vraiment, vraiment intelligente. Elle essaie quand même de vous donner assez de base et elle écrit complètement toute la formule. Vous voyez comment elle écrit la formule de Pythagore. Si c'est au, théor au théorème de Thalès, elle va également donner. Donc, merci encore de d'avoir regardé ceux qui font des dissertations, ceux qui font des recherches un peu rapidement. L'intelligence OpenIA est vraiment voilà, une intelligence qui peut vous aider voilà et vous aider à fouiller beaucoup plus rapidement des de, de, de réponses, faire des recherches personnelles et tout le reste. Donc ne restez pas comme ça, allez déjà certains sur... Euh, L'Apple sur Apple Store, je ne pas c'est déjà disponible sur Apple, mais c'est déjà en chat. Donc le robot peut facilement répondre à vos réponses et puis vous aider. Donc même dans les dissertations, et c'est vraiment une très bonne chose. Voilà. Pour ceux qui font la physique, la physique, elle donne même des formules de physique. Pour ceux qui font de la programmation, elle donne des, des, des, des codes. Elle donne comment apprendre à faire des, des, des, des codes. Comment, par exemple, comment en physique quantique, comment calculer, comment faire la physique quantique, c'est quoi la physique quantique, par poser des questions, c'est quoi la physique quantique, elle vous donne complètement euh, la réponse. Donc, elle peut très bien répondre à, tout, à toute forme de questions, selon le contexte. Voilà, et c'est cette application, c'est vraiment euh, une très bonne application. Je vais laisser le lien, comme je vous ai dit. Et encore, merci d'avoir regardé aussi la vidéo, mais ne laissez pas cette vidéo comme ça. C'est minutes, voilà. Allez-y tester l'application, c'est très important pour les étudiants qui sont que ce soit à l'UOB, c'est pas que ce soit dans les écoles. L'application IA est très importante. Quand il y a une technologie importante comme ça, il est mieux d'aller CGT regarder vraiment les tous les apports qu'elle peut donc nous, euh, voilà, nous nous faire dans et puis allez-y vraiment sur cette technologie et voilà, j'espère qu'elle vous aidera et passez juste l'information. N'oubliez pas de vous abonner également pour les nouveaux bacheliers, euh, les, ceux qui sont en terminale pour les inscriptions en ligne et tout ce qui se fera. Donc, partagez aussi au maximum. Ceux qui ont besoin de plus de précision sur la nouvelle technologie, voilà, simplement, écrivez-moi en description. N'oubliez pas les commentaires et bonne soirée à chacun.